Bonjour à tous, c'est gg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit live du mercredi. Oui, c'est décidé, on se retrouve tous les mercredis, mais peut-être que certains le sauront, et ceux qui ne le sauront pas vont le découvrir, on va faire évoluer cette formule. Alors, on se retrouve tous les mercredis avec un sujet euh, qui est de ma propre, euh, <rire> ma propre imagination. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les reviews de smartphones voilà, puisque c'est vrai que beaucoup ont cassé. il faut voir ça et tout. Alors du coup, bah, je regarde ce que font un peu les autres, tu vois. Je suis abonné à d'autres chaînes, je regarde ce que font les autres pour les smartphones, et je me dis, ben bah, franchement, personne peut faire une review. Bah, je peux dire aussi complète que moi, ce serait faux. Mais une personne peut faire une review ultra complète avec tous les points, ça prendrait une heure et demie, ça serait, ça serait affolant, plus personne ne le fait. Mais euh, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les sport Ce sera le sujet qu'on lancera tout à l'heure, mais au moins, pendant une heure, je suis là, je réponds à toutes vos questions, vos commentaires. Et une. Une des bonnes nouvelles, c'est que à la fin du live, je vous proposerai de gagner un cadeau. Voilà. Alors, oh merde, on peut pas mettre tout ça D'accord, bon, On peut pas, je ne peux pas mettre autant de texte, <rire> c'est un peu dommage. Bon, je vous rappelle, euh, on avait prévu de faire un petit giveaway avec certaines marques et tout, et puis, euh... je peux pas tout mettre. Là. On avait prévu de faire un petit giveaway avec des marques et tout, normalement ça devait être le dimanche, puis un dimanche par mois et tout. Puis Bon, le problème c'est que qu'à force de quémander avec toutes les marques, eh ben, on arrive à avoir du cadeau. Donc je me dis à la fin du live tous les mercredis, je vous propose de faire un petit giveaway. Vers ceux qui seront là, vous aurez un petit mot à mettre, un petit code secret, un petit mot de passe euh, à copier-coller. Vous participerez automatiquement au giveaway et il y aura des cadeaux à gagner. Aujourd'hui, j'ai quoi à gagner Allez-vous Alors aujourd'hui, avant et je vous dirai ce qu'il y aura à gagner plus tard. Bah. Aujourd'hui, j'ai soit un bon d'achat Amazon, donc un bon cadeau Amazon que vous pourrez dépenser. Euh, à votre euh, bon loi ou une batterie externe Vegaire avec le chargeur et tout puisqu'elle m'en avait proposé 5 et j'en ai pour l'instant offerte que deux donc il me reste à offrir le gagnant du giveaway pourra donc choisir le cadeau qu'il veut soit il veut le chèque cadeau amazon soit il veut la batterie soit il veut rien <rire> soit il veut rien et il dit dans ce cas je la remets en jeu qui est très très euh, propre encore une fois soit il l'offre à quelqu'un du chat par exemple il dit ah oh bah oui bah écoute euh, moi euh, je l'offrirais bien à Rolls voilà par exemple hein, il gagne mais il préfère gagner quelqu'un d'autre gagner quelqu'un d'autre il l'offrira à Rolls c'est ça une des règles du jeu ça sera que on voit vous... alors il y aura un giveaway tous les mercredis donc tous les mercredis jusqu'à ce que on en ait marre vous ne pourrez gagner qu'une seule fois. Si vous gagnez une deuxième fois, il faudra soit le remettre en jeu, soit l'offrir à quelqu'un. Voilà. Comme ça, ça permettra, si vous avez gagné une fois un mercredi, eh ben, la fois d'après, vous gagnerez pas. Ça permettra à tout le monde, grâce à votre fidélité, en vous disant, si je suis fidèle, et que par exemple, vous êtes 10 ou 20 aujourd'hui à regarder, eh ben, 10 ou 20 mercredis, vous serez sûr de gagner. Puisqu'au bout d'un moment, ben, tout le monde aura gagné et ce sera votre tour. Voilà. Donc, ce sera un peu le, ce qui tiendra un peu jusqu'à la fin de, du live comme ça. Alors, j'ai recontacté. Alors, en fait, à chaque fois que je fais une review, je contacte la marque pour dire Ouais, la review, elle est en ligne. Vous voulez pas m'offrir un truc pour mes membres <rire> Alors, j'ai TronSmart qui m'a écrit, elle me dit oui, alors elle a rien compris. Elle me dit il faut que je vous offre la grosse TronSmart Bang et tout. J'ai dit on s'en fout. Celle-là, elle est bien aussi. Si vous voulez m'offrir une moins chère ou une mieux ou une plus nouvelle, c'est ça. Donc, j'attends qu'elle me réponde, mais apparemment, TronSmart devrait peut-être vous offrir une enceinte de leur gamme. Donc, du coup, mercredi prochain, il y aura un bon d'achat ou une batterie externe ou une enceinte TronSmart. Peut-être. Je suis en train J'ai relancé également Faudidier parce qu'on a fait un logiciel aujourd'hui, ce serait peut-être sympa qu'on ait une clé. Voilà, donc ça veut dire comme ça, tous les mercredis, le gagnant pourra choisir parmi, bah, entre 1, 2, 3, 4, 5, peut-être. Et après, si j'ai vraiment trop de longs, on fera plusieurs giveaways hein. parce que là, vous, pas à force, à force de demander à toutes les marques et tout, euh, voilà, chaque marque, je leur écris, ah, il n'y a pas moyen de m'offrir un truc, là, offrir aux abonnés, euh, c'est win-win et tout, ça fait plaisir, et les marques sont très, très réactives, voilà. Donc, ça fait extrêmement plaisir, donc voilà, encore une fois, restez bien jusqu'à 17h, à 17h, on fait le giveaway jusqu'à 17h05, et encore une fois, on fait le gagnant, et à 17h10 on fait des bisous on se dit au revoir voilà pour ceux qui n'arriveraient qu'à la fin sachez que ça sera pendant euh, la dernière la dernière heure voilà et pendant cette heure là je lis tous vos commentaires par ordre d'arrivée encore une fois je réponds à tous vos commentaires et au bon moment on lancera le sujet qu'est ce que vous aimeriez voir dans les reviews de smartphones j'ai mon petit bout de papier j'ai mon crayon et dans ce cas on notera et on verra ce qui est possible soit de rajouter dans une review soit ce qui est pas possible voilà certains beaucoup m'ont fait la remarque du, du micro ouais, le micro voudrait savoir c'est vrai que les premières générations les micros étaient des fois assez aléatoires donc on a inclus un test de micro un test aussi quand on fait la lecture du fichier on la met en lecture c'est un petit peu satirique au, au niveau du montage à faire et tout mais voilà je sais que ça plaît beaucoup photos vidéos voilà les jeux on essaie vraiment de tester pas mal de trucs mais Peut-être qu'il manque le test ultime que tout le monde attend sur les smartphones et qu'on va faire et que tout le monde va dire « Ah là là, mais il est trop bien, GLG, enfin il nous écoute, enfin un youtubeur qui nous écoute !» Et voilà. on pourrait également parler des reviews à venir pour la semaine prochaine, des partenariats qui sont en place, des partenariats qui sont récurrents des choses comme ça, ça vous intéresse on en parlera, euh, la review d'aujourd'hui c'est fini, cette semaine c'est fini, parce que vous avez quand même une vidéo lundi, mardi, mercredi, j'ai la vidéo de la semaine prochaine qui est prête j'attaque la deuxième, un autre produit, trop cool et après j'ai encore deux autres cases pour la semaine d'après et tout, plus après on se remet encore aux aspirateurs, Trop de produits. c'est un truc de ouf voilà. mais on en parlera si ça vous intéresse sinon on n'en parlera pas Bon, bonjour à Rawls, euh, donc le thème aujourd'hui c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les reviews de smartphones, par exemple. Bonjour à Sébastien Paulet, bonjour à Jaune d'œuf, encore une fois, donc là c'est pour le giveaway, j'ai mis la fin, merci, merci Shadow, notre modérateur à l'heure, avec plaisir. Bonjour à Tekin Motion, salut l'équipe, salut la team euh, demande à Apple aussi pour un iPhone 13 Pro Max. Non, je rigole. Non, pas trop. Alors bah, j'ai vu, bah, ce matin, en fait, comme moi tout le monde, je me suis levé, puis j'ai regardé un peu tous les résumés. Alors, il n'y a pas beaucoup de résumé, mais résumés, mais j'ai regardé le résumé de 0 à net. Oh, qu'est-ce qu'il galérait, le mec de 0 à net Il était en fin de live, il reprenait le truc, il trouvait pas ses mots et tout. Oh, qu'est-ce que ça faisait Je ne peux pas dire amateur, c'est un grand mot. Alors, je suis spécialiste des amateurs et des aspirateurs. Mais il trouvait pas ses mots, il.. Euh... C'était la fin du live quand même, qui était au bout du rouleau et tout. voilà Pour savoir un peu quel était le nouveau produit Apple. Est-ce que le Mac Mini, euh, nouvelle génération, euh, pourrait avoir un intérêt pour moi euh, En fait, non. <rire> en fait, non. Oui et oui, mais non. Mais voilà quoi. Pas, voilà Moi, je te propose un truc tout bête. Lance de jeux Wheel Racing pour les petites tâches et un gros jeu sur 3D marques pour tester les gros jeux. Alors, il faudrait, il faudrait surtout trouver un... Un gros jeu qui puisse s'installer directement depuis Aptoid. Parce que la plupart des gros jeux, en fait, quand je vais les installer, ils me demandent d'installer le Play Store et de les valider par le Play Store. Donc, il faudrait que tu regardes. Moi, j'aime bien, je lance Aptoid, je desserre le drill racing, ils ne vont pas de me loguer, de machin, ni rien. Donc, ça permet de lancer le jeu. Mais, il faudrait trouver. Moi, je veux bien lancer un truc un peu plus gourmand, mais il faudrait qu'il soit disponible en téléchargement direct, comme ça, des mots que j'ai pas besoin de, de télécharger avec. ce sinon, il faut rentrer mon compte Google dedans. Après, ça synchronise tout et tout. J'aime pas trop. J'ai pas trop dans tous les téléphones. Donc il faudrait trouver, je veux bien, ouais, moi je serais bien ouais, pour mettre un autre jeu que le Real Racing, même si le Real Racing 3 c'est incroyable, un autre jeu plutôt pas mal, mais euh, ou le en toutou, où on pourrait lancer le, la démo en toutou. En fond, comme ça, euh, Sur il y a des parties qui sont quand même relativement gourmandes et qui permettraient de, de juger un petit peu. Ce serait plus facile de le laisser en toutou. Voilà. Si vous avez un gros jeu pas mal que je peux trouver sur Aptoid, je suis preneur. Sinon, euh, en tout. voilà. que je mets, attends, attends je, mets, je note sur ma liste. Deuxième jeu. Ou en tout. Comme ça, je me laisse déjà mon plan B. Oui, parce que le plan Q n'est pas encore là, donc, je pense en je suis encore au plan B. Euh, il va plus te rester de café. Il va plus me rester de De qui Je n'ai pas compris. Euh, bonjour à Begodoun. Salut Los Banderas! Hola! Hola, en vrai, qu'est-ce que Merci, c'était bien, Jack Reacher. C'était pas mal, hein? Moi, j'ai bien kiffé. C'était pas la série de l'année, mais bon, la, la blonde est quand même bonasse. Et là, je suis sur Billion. Oh, il y a deux, les deux, le. Comment on dit, on dit afro-américaine maintenant. Et les deux afro-américaines là. Pour oh, Épisode 6, là, de Billion. En fait, je me suis rendu compte que la semaine dernière, je oublié. oublier. Là, j'attendais le nouveau alors qu'il m'en restait un. Il y a une la grande, là, qui est juriste et tout, là. Oh, super grande et tout. Et puis la copine de l'autre avec ses petites bouclettes là. Ouh, voilà. Mais bon, ça vaut pas Jack Richer, euh, ma policière, euh, qui a un gros cuit. C'est elle qui le dit, hein. pas moi qui est moi qui l'ai inventé. Mais Jack Richer, c'était pas mal. Euh, 3d marque Les jeux comme Call, Call of, tu peux oublier. <rire> Je pense, ouais. Je pense. Euh, C'est un benchmark. Ok. Euh, avec tous les aspirateurs, avec tous les, asp alors, les aspirateurs, pas trop, hein, pas trop, pas trop. Alors pour vous donner un peu euh, le, le planning de la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai deux petites consoles rétro gaming. Alors au début, bon, il y en a une première avec mini USB, avec euh, pas mal d'émulateurs dedans et tout, classique, basique tout ça. Mais alors la deuxième, tourne sous Linux avec prise USB type C, petit vibreur à l'intérieur et tout. Je me suis dit, ouh, déjà, c'est mieux. Et dedans, émulateur PS1 donc Émulateur PlayStation, et je veux dire, il y a quand même un gap entre les jeux Master System, NES, Neo Geo et PlayStation, quoi. Tout de suite, et euh, putain, j'ai installé Grand Turismo, enfin, j'ai installé, il était dedans, il y a 5000 jeux, lance Grand Turismo, enfin, le premier putain, sur PlayStation. Oh, l'émulateur, oh, je me suis éclaté, j'ai trouvé ça trop bien, je trouve ça trop bien, c'est trop cool, putain, mais euh, et je suis convaincu qu'on peut on peut mettre d'autres trucs un peu plus, un peu plus virulents, c'était vachement sympa. Et euh, donc, alors il y a la console, il y a une serrure connectée. Alors, j'ai une serrure connectée, c'est willock c'est leur nouvelle serrure connectée. Euh, apparemment, vous euh, pas une nouvelle, puisqu'elle est tout leur site web là. Mais c'est la nouvelle. Alors, c'est une serrure connectée, d'accord Au début, je me suis dit, ouais, elle s'ouvre. Je pense que j'ai noté sur ma fiche. Elle s'ouvre de trois façons. Il est où ma fiche Là, elle s'ouvre de trois façons. Soit avec une clé à l'ancienne, all cool, ça c'est pas mal. Soit avec un code administrateur, c'est-à-dire que tu as un code. Tu mets ton code, ça s'ouvre. D'accord Soit elle s'ouvre avec un code invité. C'est-à-dire que tu crées un code invité et tu le mets dedans. Ou alors tu, donnes un, tu mets ta famille dedans et tout comme ça. Il y a des petits tags RFID. RFID. RFID. RFID. Donc tu as un petit tag que tu mets dessus, ça ouvre la porte. Oh Merci à Rocky. Tu peux mettre jusqu'à 20K. Elle s'ouvre également à ton smartphone en Bluetooth. Tu appuies et ça ouvre machin. Et également, alors si tu prends le module Wi-Fi, euh, merci à Shadow pour le petit Tipeee de 2 euros. Tu peux rappeler aux autres comment ça se passe. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je veux dire Voilà. Et en fait, tu peux après prendre. Alors ça la, la, la serrure n'est que en Bluetooth, mais ils vendent également un module Wi-Fi. Et là, dans ce cas à distance, par exemple, si quelqu'un arrive chez toi et dit, oui, tu peux m'ouvrir Tu peux l'ouvrir à distance T'as une caméra genre comme ça et tout, ou tu peux lui créer un code. Il dit voilà ton code, fais ton code, et il peut l'ouvrir. Il sera valable qu'une seule fois. Et comme ça, et après t'as un historique d'une personne qui sont rentrées, qui les RFID, les codes et tout. Oh, trop génial <rire> Trop génial Là, c'était pour la, la, la, la vidéo de la semaine. Donc là, c'est les deux vidéos de la semaine prochaine la console rétro gaming et le, la série Wheelock. La semaine d'après, puisque je suis déjà bouclé, j'ai le nouveau casque Shox Sport. Alors, je rappelle, c'est des casques avec euh, induction osseuse. Donc ça fait vibrer à l'intérieur, là. Et ça fait un peu euh, du truc trop bien. Euh, plus le nouveau casque gaming EKSA E900 Pro. Voilà, donc ça c'est pour, euh, <rire> pour la semaine d'après. C'est pour la semaine d'après. C'est là on reporte déjà le futur. C'est-à-dire que là j'ai donné du 14 au 20, euh, j'ai le truc. Du 20 au 25, donc j'aurai les deux casques. Et là du 28 au 31, si tout va bien, j'ai soit le nouveau aspirateur balai avec euh, machin. Alors le premier euh, aspirateur balai, d'accord. Merci à Sébastien pour le petit euh, tips. Le professeur qui fait de l'eau chaude ça fait il fait chauffer de l'eau pour laver le sol et tout euh, tu as l'air plutôt pas mal et normalement j'ai le, le hub 12 en 1 euh, de nouveau mais pas payé et tout donc je sais passe si il va me donner des nouvelles comme ça et normalement j'attends j'attends de la caméra voiture j'attends tellement de trucs j'ai en fait, tellement oublié à tout le monde je me dit euh, on s'arrangera euh, on s'arrangera <rire> j'aviserai je bosserai le jour la nuit s'il faut mais euh, voilà on fera les on fera le temps donc merci à Sébastien et à Shadow pour les tipis. Je vais faire un petit tipi. Hein, ça fait un petit diamant. Vous pouvez follower, si ce pas encore fait, pour participer au giveaway de la fin. Et vous pouvez vraiment offrir des diamants, des abonnements, tout ça, tout ça. Enfin, faites ce que vous voulez. Après, euh, voilà, tout fait plaisir. Un petit tipi, façon requis, Ça, c'est bon. Ok, donc salut la team. Evil, Evil Neo. Bonjour, Evil Neo. Salut, Greg. Salut, biche. <rire> salut, Fred. Salut, bah, biche, ma biche. Mon jumeau de lunettes. Alors, Fred, je crois qu'il a gagné les lunettes, c'est ça, euh, de mémoire. Il m'a envoyé une photo pour me dire Eh, hey, j'ai gagné les lunettes et il les a reçues. Alors pour, <rire> pour la blague. Vous savez c'était quoi le colissimo En fait, c'était les lunettes. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis euh, dedans. <rire> ils ont fait partir les lunettes. Et ils m'ont mis mon mail à moi. Et donc c'est pour ça que j'avais un colissimo qui était parti, mais je ne voyais pas d'où jusqu'où. Et après je me suis rendu compte que quand il a reçu les lunettes, eh ben, Colissimo m'a dit colis reçu <rire> Je me suis dit, c'est con, j'ai rien reçu. Voilà. Donc c'était euh, voilà. pas du tout. Euh, c'était pas une, du tout une erreur de technique, mais voilà, j'ai rien reçu de France. Que penses-tu du Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung fera-t-il se maintenir numéro 1 avec tel, avec de tels prix et si peu d'innovation face à la concurrence de Oppo, Xiaomi ou Mi Vivo, même si Oppo propose vraiment de tarifs élevés Alors, et ben écoute, ça fait partie un peu de, des articles du jour, par exemple, si tu as vu l'article du jour sur les nouveaux Xiaomi 12 puisqu'on dit plus Xiaomi et Mi 12, on dit Xiaomi 12 D'ailleurs, Xiaomi 12 qui sera en lancement mardi prochain à 20h Chine, donc ça doit faire environ 19h en Thaïlande. Je pense qu'on fera un live et qu'on fera le live en même temps sur YouTube et sur Twitch pour voir un peu ces nouveaux modèles. Qui sont déjà sortis en Chine, qui sortiront les mêmes. Ben, vous allez voir que les prix sont pas donnés hein. On arrive vite à 800, 900, mille balles aussi chez Xiaomi, quoi. C'est-à-dire toutes les marques. En fait, comme il y a plus de concurrence, comme il y a plus de marques qui cassent les prix, et on voit même chez Realme qui avait tendance un peu à casser les prix, on voit que les prix commencent à monter, hein, un petit peu. Donc, comme il y a plus trop de casseurs de prix, ben, il n'y a pas de raison que les marques se privent. Euh, elles, elles cassent plus les prix que des marques comme Samsung ou euh, Samsung ou Samsung qui ont un gros gros budget marketing. Mais elles font monter les prix parce qu'encore une fois, elles font monter les marches. Voilà, c'est le but c'est de vendre pas cher au début pour se reconnaître et de faire monter. Donc, alors le 22 Ultra, il est quand même ultra cher, euh, mais euh, il y a encore une clientèle hein, pour des téléphones ultra haut de gamme, puisque même chez iPhone, les téléphones ultra chers sont, sont ultra chers, enfin, ultra haut de gamme sont ultra chers. Donc, je sais pas, moi je suis plus la cible du tout. Hein. Bon, je pense qu'on aura tous eu nos euh, belles années d'engouement où on voulait tous euh, nouveau, le meilleur, euh, c'était mieux que l'ancien. Là, maintenant, c'est vrai que les évolutions sont, sont tellement minimes d'une année en année que bon, il y a besoin de changer. Je veux dire, même moi, j'ai même pas pris le Nubia Red Magic 7, quoi. Je suis resté au 6, puisque le gap est, valait pas le coup de, euh, de passer au 7, même si le 7 était quand même vachement bien. Hein. Mais bon, de la changer, réinstaller, machin et tout, euh, penser un peu à la planète et tout, quoi. Donc, euh, j'ai préféré garder mon 6S Pro qui est déjà très bien et je pense que beaucoup sont ça. Et maintenant, la durée de vie va être certainement 2, 3, voire 4 ans au niveau des téléphones avant de les changer. Donc, je pense que les fabricants misent aussi là-dessus en disant bah, on va leur vendre plus cher, 1200 balles. Mais c'est vrai que si tu le gardes sur 4 ans, bah, ça fait, plus, ça fait plus de 300 balles par mois. Par an, 300 balles par an, un petit 7LM euh, fait 30 euros par mois. <rire> voilà. Mais je pense que même il devrait, il devrait arriver, je pense, à un moment comme Apple à les louer, quoi. Euh, il vous dirait, euh, voilà, c'est 30 balles par mois et euh, tous les ans, on vous donne un nouveau téléphone. Pff, ça vaudrait presque le coup, tu vois, pour avoir euh, le dernier du dernier en, en termes d'innovation, mais de se dire que, bon, ben voilà, quoi. L'obsolescence, euh, elle est moins flagrante et l'évolution non plus. Donc pff. Moi, je pense qu'il y, y a encore un marché hein, de mecs qui ont les moyens, qui peuvent mettre 1200 balles dans un téléphone. Moi, non. Euh, pff, après, pas trop là-dedans, quand je préfère changer les pneus de la moto. C'est ah, moins cher en plus. Euh, bonjour à Fred, Shadow. Ma carte avait expiré. Du coup, j'ai corrigé. Eh ben, écoute, merci pour ta carte. <rire> tu parles des serrures connectées, Pati... Pat... Pratique, Patrick. <rire> non, mais moi, j'arrive pas à le dire. Oui, oui, ben, je trouvais ça trop génial. Je trouvais ça trop génial. Euh... Étonnamment, le côté clé, code, code invité et l'option wifi pour pouvoir faire ça à distance et tout, je trouve ça génial. Et puis les tags RFID pour mettre dessus, pour ouvrir la porte et tout, euh, trop bien. T'as envie de se trimballer avec des clés et tout, plus euh, des piles dedans, plus une petite batterie au cas où pour avoir un petit euh, truc de secours et tout. Moi j'ai trouvé ça, euh, voilà, j'ai testé aujourd'hui euh, sans trop de conviction au début ça marchait pas machin. Alors après je suis acheté des piles, je suis revenu puis après ça marchait d'un coup. J'ai trouvé comment j'ai trouvé, trouvé, la solution pour que ça marche d'un coup là. Puis après ça marchait tellement bien, c'est tellement facile avec leur petit écran et tout. Euh, une fois que tu sais comment ça marche c'est trop génial. Au début tu vas galérer un peu. <rire> c'est pour ça que c'est pour ça que je vais vous faire une belle review euh, pour vous expliquer un peu euh, tous les aléas pour gagner l'heure que j'ai perdu à, à galérer avec leurs trois boutons là. Il y a un digicode, un, un serrure, un retour. Mais, euh, personnellement, euh, plutôt bien, voilà. Alors, euh, sub, alors, hein, si tu veux, te, si tu veux te sub, et avoir des petits chats, tu as deux solutions, un sub payant, tu un... Alors, je rappelle que tous ceux, ceux qui s'abonnent, vous avez droit, vous n'avez pas de pub, je crois, normalement. Je crois que même pas de pub, personne n'a de pub, il n'y a pas de pub, et je crois que vous avez même un petit euh, emoji, par exemple, moi, j'ai un emoji euh, Pangeek, là, j'ai le Pangeek mignon, voilà, au bout de trois mois. Plus tu restes longtemps, plus euh, les panguics évoluent jusqu'au au Yoda Pan Geek. Voilà, regarde. Euh, moi, celui-là. Moi, j'ai trois mois. Et moi, j'ai le... Euh, voilà, vous le verrez en dessous. Euh, moi, j'ai le mignon. Voilà, Il y a le mignon, le Yoda, le Iron euh, Iron panguic et tout. Voilà, Tu permets d'avoir des choses comme ça, puis tu fais Et puis, voilà. Et puis, peut-être de vous dire, trop bien en plus, il y avoir des cadeaux. Je veux dire, si un type des cadeaux. C'est ce qu'on m'a dit. mais hey, Nico, il fait les cadeaux. Les <rire> gens me dit t'as vu, Nico, je je sais pas, il a un produit, il en offre un autre et tout. C'est cool ça. Alors lui, c'est vrai qu'il est en France, c'est plus facile pour la logistique. Je dis mais putain, mais moi aussi, il faut que je, je demande aux marques et tout, puis on les fera gagner les mercredis. Voilà, que, entre vous vous en Là, vous êtes 16 Vous êtes sûr que vous gagnerez un jour, puisque vous pouvez gagner qu'une seule fois. C'est-à-dire que si celui qui a gagné ce mercredi là, alors si vous avez déjà gagné les dimanches et tout, on part, c'est tout neuf aujourd'hui. Si vous n'avez pas gagné, si vous gagnez aujourd'hui, vous ne pourrez pas gagner encore une fois. Voilà. Afin que bah, sur 16 mercredi, vous essayez de surgagner un truc Soit un bon d'achat, soit un cadeau, soit pur cadeau. Et je vous dis, je suis en deal à chaque fois que je fais une review À la marque, je lui dis, voilà, on fait un giveaway Il y a moyen de m'offrir un truc et pour l'instant, bah on a les chèques cadeaux Amazon et les batteries externes. Et euh... voilà. Je suis sûr que KSA ils vont être chauds aussi. Euh... Peut-être Eka aussi, leur console rétro Gaming. Je suis sûr que toutes les, toutes les marques, beaucoup de marques vont être chaudes hein, pour essayer de. Un petit truc, tu vois. J'ai n'importe quoi, même si c'est 5 balles, 10 balles. C'est cadeau, ça fait plaisir. Tu vois, on pourrait choisir en plus. En plus, à la fin, le gagnant choisit par rapport au cadeau. Aujourd'hui, c'est soit le bon d'achat, soit la batterie. Tu choisis, ou tu en as en jeu, ou tu l'offres à quelqu'un t'appelles un ami. Euh, trop bien les lunettes papa. Bah je sais mon pote. Ah, je sais, je sais. Non, bah, elles, elles, sont, elles sont, je sont.. C'est pas à toi, mais elles sont super qualies. Je ne pourrais pas dire, mais moi, le premier, quand je les ai reçues, je dis franchement, elles sont super quali Pour des lunettes qui valent je sais pas, 10 ou 15 balles, je crois. Elles sont super qualies, super classe. Puis voilà, après, on peut ne pas aimer le côté un peu bleu comme ça, parce que voilà, ça c'est pour le style, mais il y a des modèles beaucoup plus sobres. Mais encore une fois, c'est vraiment de la très très belle lunette polarisée et tout. Zappi, bonjour Zappi. Zappi, Zappi, <rire> une chanson comme ça. Euh... C'est la classe par <rire> la Doloréane. C'est un trou spatio-temporel. Euh... Ok, Begodoun, euh... Genshin Impact. Il y a plein de matériel sur lequel il ne tourne pas malheureusement. Hein ah, tu parles, on est revenu sur les jeux et tout là. Ouais, je sais pas, il euh, faut que ça soit dans le. faut que ce soit dans euh, Aptoid, que, que j'ai pas besoin, ou que je puisse directement avoir l'APK, que j'ai pas besoin de mettre le Play Store et tout, hein, parce que sinon c'est relou, hein, encore une fois. La clientèle de Samsung, c'est moi. Oui, je suis un pigeon, mais je kiffe. Oui, ça, non, mais encore une fois, je pense, si tu veux, ayant déjà eu un Samsung et tout, si tu veux, avant, c'est vrai qu'après, il y avait Samsung, c'est vrai qu'après, avec un Huawei, tu arrivais quand même à voir, notamment avec mon mate 20X, tu arrivais quand même à avoir de super modèles à des prix super intéressants. C'est vrai que si tu veux un super téléphone, et quasiment, comme on peut dire, si tu veux un iPhone sans Android, puisque quoi qu'on en dise, un iPhone qu'on aime ou qu'on n'aime pas, photo, vidéo, ça déboîte tout, quoi. <rire> chaque fois que je vois des photos, avec iPhone et tout, le temps, ça, fait quand même, ça fait quand même de la sacrée photo. Mais mon iPad Pro, ça fait quand même de la sacrée photo. Au niveau de la photo et tout, et euh, au niveau du hardware, ils sont quand même bien placés. Donc c'est vrai si tu veux pas acheter de l'iphone et tu veux l'équivalent android ben à part samsung voilà quoi as vite fait le tour hein. c'est vraiment le seul où tu peux dire voilà ouais, t'en as vraiment pour ton pognon et enfin en as... en as pas pour ton pognon mais bon tu as l'équivalent tu un iphone sous android quoi. Euh, moi je veux le sony à 1800 euros et je l'ai vu passer euh... je vu passer une petite vidéo de monsieur groll là où il a fait un petit test mais j'ai pas accroché la vidéo donc je, je suis parti et euh... c'est qu'un hein c'est Guillaume Rouchon, je crois qu'il veut faire ça avec un drone FPV et tout. Euh, voilà Bon, après, là, on est sur un autre délire. Je pense qu'à partir de ce niveau là c'est vraiment pour faire de la vidéo et tout. C'est vraiment pour dire d'avoir une caméra avec un écran de retour direct et tout. Peut-être bon, en même temps, il peut y avoir une clientèle hein, de vlog, de caméraman ou de sais les mecs qui veulent vraiment un truc polyvalent. C'est vrai que la caméra, c'est bien, mais c'est obligé d'avoir une caméra. Alors, je ne parle pas d'un DSLR avec l'objectif, mais même avec une caméra et tout, ça permet vraiment de filmer qu'un téléphone, quoi. Ça peut avoir du sens, hein. Ça peut avoir du sens d'avoir un, un ultra téléphone qui filme de ouf, quoi. tu sais, qui fait des photos et, et des vidéos de ouf. Tu dégaines ton téléphone et tout, et, et ça, ça passe mieux, tu sais, pour faire des petites vidéos et tout. Et euh, est vachement rentré dans les mœurs, hein, le mode selfie, le mode vidéo. Donc, ça peut avoir du sens. Bon, je vous rappelle, le sujet du jour, c'est qu'est-ce que vous voudriez voir dans les reviews de smartphones. Enfin, qu'est-ce que vous voudriez voir de plus que je ne fais déjà Mais cest que j'ai fait tout, sauf les pipes. Voilà. mais euh, là on a dit un autre jeu où éventuellement faire tourner le en Vu que je fais le benchmark, ça permettrait peut-être de filmer en tout tout et de voir un peu ce que ça donne au moins au début, puisqu'il y en a certains où c'est magnifique et il y en a d'autres où... Et tout ça cadet et tout, donc ça permettrait aussi d'avoir un... Un de benchmark, quoi, parce qu'en même temps c'est bien le but, vous avez le, SCOD, vous avez le score, vous, mais vous n'avez pas le, le début de l'histoire. Samsung, que tu peux louer, mais pas Apple je crois aux états-unis tu peux hein, euh, il me semble je crois qu'aux états unis tu peux louer apple hein. il me semble hein, de mémoire hein, vous me direz si je dis une bêtise et ou euh, peut-être tu peux louer bah ça peut être une bonne idée aussi Xiaomi hein. pour montrer leur nouveau Cyberdog <rire> la version féminine en fait ça sera je te gâche le plaisir en fait le version dog du ça sera juste euh, le même avec un petit kiki rose voilà et ça sera la version fille comme les chiens, les chiens, une chienne, voilà, à part la laisse et les bottes en euh, à part la laisse et la laisse, voilà, tu sais pas trop, à part deux, mettre un, c'est une fille, euh, chat. <rire> bravo pour les chats, euh, donc moi j'ai moi j'ai bien le, oui, moi j'ai bien le, le mignon, euh, Fred Lune. bonjour, bonjour Adams, bonjour Adams, bonjour à Fred, Shadow, Ginchun Impact, faux Play Store, donc non, Sinon tu veux contourner le Play Store, je t'envoie un truc. sur. Non mais attends, on va pas. Bon, s'il faut que j'installe... Le truc c'est qu'il faudrait vraiment que les reviews déjà me prennent déjà beaucoup trop de temps. Alors tiens, je vais recevoir le Hookitel WP18. Oh putain merde. Je vais recevoir le Hookitel Il est arrivé en Thaïlande, là, il va arriver sous peu. Donc euh, vidéo à la fin du mois. Et j'ai eu Kubo aussi qui voulait faire deux vidéos pour des, des lancements et tout. Mais j'avais pas envie de les faire, donc j'ai augmenté les prix. Je suis pas en sans téléphone, sans rien. Ah, il me dit Ouais, je ouais, bah, c'est temps. C'est moitié, moitié prix que les reviews maintenant. Tu vois, dis, voilà. Comme les téléphones. Ah ouais, j'ai pas trop envie, c'est voilà, temps. Ah ouais, mais vous avez encore augmenté les prix. Je vois mais c'est nouvelle année, nouveau prix. <rire> voilà. tout. Et euh, donc voilà. Donc je y aura deux cubos, mais ça. Et vraiment le WP18. Non, non le but c'est vraiment d'installer. Il faudrait que j'installe Aptoïde et puis point barre quoi. Pas que j'ai besoin d'installer en installer un jeu. Un jeu sous Aptoïde, c'est bon. Sinon, ça sera en tout tour. Hein. Non mais dis donc, pas rajouter des hacks, des, des cloques, des machins là, et ta mère en string et tout, non, non pas du tout, on fait plus. Euh... Alors sinon, euh... Monsieur Gros, c'est sympa ces vidéos, mais j'ai du mal avec son côté excité du bocal. Et... <rire> Et encore une fois, un autre style, tu vois. Euh, moi, c'est Pépé Garcia, tu vois, j'arrive pas. Pourtant, il y a des vidéos qui sont super intéressantes. Pareil, toi, le personnage, j'accroche pas. Et puis, il y en a, c'est Monsieur Gro, il y en a, c'est moi. <rire> il y en a, il y a un mec qui m'écrit là. Il y a les... <rire> un commentaire. J'ai laissé, il me euh, bah, C'est quoi cette nouvelle tendance d'être super énervé euh, si T'as envie de faire de la télé T'as qu'à aller chez Aduna, Le high tech, faut que ça soit sérieux et tout. Ben ouais, mais ben, bon, aujourd'hui, on est plus sur du high tech divertissement que, euh, que du high tech. Et, euh, et encore une fois, voilà, les personnalités de chacun, euh, on aime ou on n'aime pas. Et après, ben, voilà, je dirais il y a assez aujourd'hui de matière sur Internet pour dire voilà, t'aimes pas son style, mon style ou le style d'un autre pour aller voir. Et puis voilà, sans avoir besoin de déverser de la haine dans les commentaires. Autre idée, tester avec en tout tout Et si vous pouvez un peu de boost, tester avec l'option. En oh, pas... tout tout, c'est bien. Après, boost, machin et tout, dis-toi ni, ni qu'à chaque fois, en fait, toi qui as déjà fait de la revue de smartphone, hein, qui as déjà essayé au smartphone, tu remarqueras qu'à chaque fois que tu rajoutes un truc, c'est du temps. Du temps, de la préparation, euh, du montage et tout. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas le temps. J'ai n'ai pas le temps. Son euh, nuit c'est sans l'écran de retour. 2200, je crois. non si c'est un téléphone... Euh... Ah oui, d'accord, à l'arrière, oui, mais enfin, si tu filmes... Non, mais si tu filmes comme ça, tu filmes... En fait, tu filmes quelque chose et toi, tu vois l'écran, un peu comme une caméra. Ah oui, si tu veux le mode selfie, après, oui, ça doit être encore un autre délire. Euh... Bah, 2002, 2008, 2002, on n'est plus à ça près. Euh... Je te laisse tout de même envoyé si tu veux voir. Je regarderai quand même. Je suis... Je suis curieuse. Je suis de... Je suis de, natu... je suis de nature curieuse. Ganshee pèse 17 gigos, <rire> 17 17, 17 oh, gigos, 17 gigas, <rire> j'ai faim, c'est pour ça, euh, comme le Fold, d'accord, oui, le même prix du Fold, c'est ça, euh, Technimotion, connais-tu Daddy Tech, le youtubeur français devenu millionnaire grâce à son activité de communication d'entreprise, euh, ça me dit quelque chose de non, de nom, ça me dit quelque chose, j'en ai vu euh... j'ai vu lui en deux noms je crois hein. et après il y en avait un autre c'est euh... machin de raptor où, euh... et je suis tombé de la fois ouais, dans les recommandations sur youtube et chaque fois je suis moi je suis mais moi je suis étonné par le niveau non pas eux parce qu'ils sont nuls, mais le, le niveau visuel, le niveau visuel et qualitatif des vidéos, les mecs, ils ont tous des putains de DSR avec des effets de flou des décors, avec des lumières et tout là. Le sont tout trop bien mais tout. Putain, je me dis, putain, mais quand même. Après, je vais pas dire que c'est devenu plus facile. Mais il faut quand même avouer que c'est quand même devenu beaucoup plus accessible de faire des trucs super quali. On en parlait ne serait-ce qu'avec les micros là. Si on parlait des Simco et tout. Euh, moi, je me rappelle ceux qui auront vu en 2011, le seul module bleu sans fil qui existait, c'était un module Canon qui était gros comme une grosse pile comme ça. Toi, c'était un espèce de gros tube. C'était Canon qui faisait ça avec une prise jack et un module que tu mettais là. Ça faisait un putain de gros module ici et un autre sur la caméra et tout. Il n'y avait pas grand chose, tu vois, Il y avait beaucoup de modèles HF et tout, mais il y avait moins de trucs plug and play. Je veux dire, machin, n'importe quel machin aujourd'hui avec ça. Je tu n'as plus d'excuses pour avoir un son pourri. Maintenant, on ne serait qu'un cap filaire ou un cap sans fil pour 100 balles. Euh, t'as un son qui est, qui est incroyable et euh, les mecs ont fait super décor avec des lumières et tout, c'est vrai que bon avec la démocratisation de Youtube euh, c'est devenu plus facile pour quelqu'un qui veut se qui apprendre, toi, comment faire la lumière, comment faire les fonds, euh, mettre un DSLR, tu perds un DSLR avec une lentille, avant un effet de flou, des petits éclairages à l'arrière, un petit micro cravate et tout, et des petits décors et tout. Putain, je me, dis à chaque fois je regarde, je me dis putain, le niveau est vachement élevé quand même. Hein. <rire> C'est chaud. Puis après, bah évidemment, ils ont, euh, comme ils sont tous plus jeunes, ils ont une cible qui est aussi adaptée à, à leur, euh, leur fraîcheur. Voilà, comme Jojo, ou chose comme ça, ou bah. Quand nous on voit même quand il y a les jeunes qui viennent, ils disent, oh, les yeux cons là, et tout excité, machin, c'est pas trop leur délire. Mais, euh, mais voilà. Donc après non, j'ai pas, pas suivi plus que ça. S'il est devenu millionnaire, mais écoute, tant mieux pour lui. Écoute, euh, on ne peut que se souhaiter euh, la même chose. Jamais été millionnaire. En bat, en bate ça passe. <rire> en bate je peux. <rire> mais En, en euros euh, ça va devenir un peu plus compliqué. Euh, ok tu euh, T'as entendu parler des mecs qui se font qui ont hacké Nvidia et qui ont fait crypter leur serveur par media en RCPA. Ça m'a bien fait rire. Pas du tout, pas du tout. Je suis. Non en ce moment je suis très France 24. <rire> je suis très en euh, voiture, Attends, je regarde DDE, des, euh, j'ai pas mal de chaînes que je suis euh, voilà, dans le high-tech. Il y avait Marketing Mania aussi qui parlait du, du métavers. et tout toi. Un peu, je suis abonné à pas mal de chaînes comme ça. Et euh, mais, mais non, après, j'aimerais j'aurais beaucoup de France 24 avec la, bah forcément avec la Russie, l'Ukraine et tout. Euh, non, parce que je me sens impliqué, mais bon, j'en euh, je rappelle que mon ex, ma première euh, ma première ex-femme était russe pour vrai, né en IRSS et tout. Et que bah, mon fils est quand même à moitié russe, moitié russe. Alors, il n'emmerde pas trop l'école au début, genre un peu machin, mais bon, lui, il est né en France avec un nom portugais. Alors, il, il est né en France à moitié russe avec un nom portugais blond Dieu bleu, 1m89 je crois. Ah y rien, rien qui va. Il n'y a, a rien qui va. Mais euh, 14 ans, il a 14 ans, il est 14 ans le 8 mars. Il est né le la fête de la femme, -mère. il est né hier. Voilà. Enfin, il est né son anniversaire hier. 1m89, je crois. Je te mets pas. 14 ans. De, plus rien, plus rien ne va. Ouais. Enfin, J'aurais pas dû lui donner de la protéine quand il était petit. Euh, Daddy, je l'adorais, mais il a stoppé ses vidéos. D'accord, bah, et si il est devenu milliardaire, euh, euh, voilà, au bout d'un moment, Brandon le Raptor, c'est ça, oui, parce que il y a euh, le Raptor, il <rire> y a aussi, il euh, y a un qui s'appelle le Raptor et Brandon le Raptor, c'est ça, je tombais dessus aussi une fois, et puis pareil à chaque... à chaque fois que je tombe sur les vidéos, déjà, je suis étonné par le nombre d'abonnés aujourd'hui, je parle à tout le monde à un million d'abonnés, sauf moi, <rire> voilà fait dit, ils ont 5 millions d'abonnés ou des, des 100 000 et des 100 000 et le niveau visuel et qualitatif des vidéos, les plans, les machins tout, je me dis putain on va jamais y arriver heureusement moi, j'ai toujours dans ma petite niche, encore une fois, il vaut mieux une petite niche qu'une euh, qu grande forêt. Non, il vaut mieux une petite niche. Je suis dans ma petite niche des produits chinois. Oh, je, suis, je, je, me, je me régale. Les meufs ne cherchent même plus la, la concurrence maintenant. Ou alors, euh, y a, elles ont toujours trop de mauvaises expériences. Et euh, tous les produits, ils arrivent et tout. Moi, je fais mon boulot, je fais mon chiffre. Après, voilà. Est-ce que j'aimerais avoir un million d'abonnés aussi J'aimerais avoir 100 000 abonnés déjà. J'aimerais bien avoir 100 000 abonnés d'avoir mon tableau. J'ai fait une perte là. De, ils ont fait, euh, YouTube a fait une purge d'abonnés là. <rire> J'ai perdu... Oh, Je ne sais plus combien, j'en ai perdu 700 ils en ont remis 200, <rire> j'ai perdu 700, après j'ai perdu... remonté 500, voilà. <rire> Parce que, voilà. tous les comptes inactifs, ou les faux comptes, ou les chinois, ou je sais pas qui, voilà, ils ont purgé à mort et tout, et puis c'est vrai que, bon, on comprend bien son, quand on voit le nombre de vues, qu'il y a quand même pas mal qui ne euh, regardent pas les vidéos, donc c'est normal que ça dégage. Après la chaîne elle a euh, 10 ans, là. <rire> donc ils ont fait une petite purge. Mais on a sur un petit rythme là. Comme on a un bon petit rythme de review de produits, on a un bon petit rythme d'abonnés là, 5-10 par jour. Alors on reprend tout doucement là. Euh, on devrait arriver aux 100 000 euh, avant, avant la retraite. Bon, avant ma retraite. Euh... Euh, ça me rassure, je suis pas seul. Non mais encore une fois, les goûts, les couleurs, ça ça se renie pas. Hein. Après, euh, pareil, bon il y a plein que je, alors il y en a plein que je regarde plus. Par exemple, toi ici Japon, euh, c'est fini. <rire> J'ai fini. Ça ça, ça ne me convient plus. Voilà. Par rapport à mon audience. Avant j'aimais bien le mercredi et tout. Puis. Voilà, trop trop de.. Trop de rythme. Trop de rythme. Il faut trop qu'il qu fasse de la vidéo et tout. Et c'était devenu moins intéressant. D'ailleurs, la Cordistan Box est passée à 38 euros. J'ai reçu un 38 euros. pour avoir 5 balles. un de... coup 10 balles. Pour avoir 10 balles de produits chimiques japonais. <rire> là, voit, je suis pas la cible mais voilà il n'y a pas là où tu vois monsieur gros euh, ouais, ouais, c'est pas pareil pas trop pas trop ma cam non plus j'ai regardé la fois il euh, y a des vidéos j'aimais bien ces vidéo sur les entreprises j'ai très bien aimé c'était bien c'était bien bah, en même temps voilà. je pense voilà maintenant il... Il fait connu comme ça il fait plein de vidéos tous les, ah, maintenant, on fait tous les jours toujours les trucs euh, voilà. mais voilà c'est bien construit c'est bien expliqué puis pour ceux qui se lancent un peu dans, dans l'entreprise youtube ou dans l'entreprise tout court il y avait pas mal de choses à apprendre comme ça après de là à me taper toutes les reviews malheureusement non <rire> je, sais pas, je me regarde moi même une deuxième fois mais voilà après euh, je un peu nico nico j'aime bien j'ai rencontré à berlin et tout euh, très bon feeling C'était écrit une fois ou deux comme ça parce que quand il y avait des il a reçu des enceintes Xiaomi, je crois. Ou ouais. quelqu'un qui je pense, m'entendrait bien en plus. Mais ben, on est vieux, je suis vieux comme lui, c'est pour ça. Toi qui est plus vieux que moi, lui. Il a plus de cheveux. Moi, j'ai encore un peu. Toi, j'ai encore un peu d'espoir. Euh... Amazing Mac, j'aime bien aussi. Euh... Il a pas mal de petits produits comme moi. Souvent, avant ou avant, avant ou après moi, on a à peu près les mêmes produits comme ça. Enfin, je suis tombé aussi sur le l'autre spécialiste des produits chinois. <rire> avis express, il est, est sur une trottinette 1200 watts et tout qui est la même que la Fido. En fait, Fido va sortir exactement la même trottinette et lui la testé pour une autre marque. Et tout. donc, d'ailleurs, un châssis qui tourne et elle va être brandée sous plusieurs marques, mais apparemment à cause de la puissance et de l'argumentation. Voilà. Mais il a fait une vidéo euh, pas mal. C'est pas mal. j'aime bien regardé comment font les autres parce que trottinette, déjà, j'ai pas en avoir. Si personne ne veut m'en envoyer, mais ensuite, il était plutôt en mode avec la caméra 360 et tout dans le déroulement. Voilà, C'est intéressant de regarder comment ils font, euh, pas pour les copier ni les plagier, mais pour regarder. Et puis des fois, même à Amazing Mac et tout, je regarde un peu ce qu'il qu a, parce qu'il il a les même produits que moi. Et on voit qu'on n'a pas du tout la même approche. Hein. Moi, je suis dans mon, euh, comment dire, dans, mon, dans mon storyboard, le déballage, la présentation du produit, comment ça marche, bim-badaboum, petit code promo et tout. Alors que voilà, on sent que... Et même, son, on le voit même dans les reviews. Après, je ne vais pas dire que j'ai posé les bases du smartphone, mais... En 2011, quand j'ai commencé, j'ai voilà, c'était ça, c'est le machin, le lapin, le truc. Voilà, ma review est toujours resté à peu près dans, dans le même type directrice, dans la ligne directrice. Et si on voit que sont tous ceux qui arrivent, bah, le but c'est pas de pas faire pareil. Voilà après. Euh essayer de trouver un autre, ça dire pour la même chose, ben, voilà, après voilà, forcément moi c'est comme ça que je voyais les reviews donc euh, souvent ils disent oh, je vais à la facilité, je fais la même chose, puis y en a où ils sont obligés de trouver d'autres solutions, de s'attarder sur plus de plus de détails et tout, chaque Nico il est très aisé mère quoi, c'est le déballage et tout le truc comme ça et tout, hein. faut essayer de trouver, voilà chaque mois faut vraiment trouver son style et tout, et puis euh, voilà c'est tout ce que je veux dire pour aujourd'hui et puis euh, je vois une petite coupure de pub mais je prends un coup, voilà. clique comme ça, je clique là dessus, voilà, ça vous apprendra. Alors je voulais faire ça. Alors ceux qui connaissent pas, c'est de la menthe. C'est de la menthe souvent en Thaïlande. C'est fait, fait pour les routiers et tout. Puis il y en a plein. C'est de la, de la menthe un peu. Hein. Tu mets ça là. Puis c'est euh, un peu comme les trucs pharmaceutiques et tout. Puis après ouais, on croit que c'est de la drogue et tout. Donc euh, c'est pas de la drogue. Il a pas de poudre dedans. C'est vraiment. Euh... Attends, elle est où ma fenêtre Elle a disparu. Je sais pas si y a, si a qui sont déjà allés en Thaïlande. Ça, ça se connaît. Euh... Je sais pas quoi c'est fait. Hein. Par contre. Là, il est vieux et tout, mais quand c'est neuf, ça défonce complet et ça tient éveillé, euh, c'est trop bien. Voilà, tout simplement la petite anecdote, euh, afin de pouvoir meubler cette page publicitaire. Euh... Alors, montre ça, montre ça sur les Gimbal trépieds, et tout cette chair, ça a l'air d'enfer quand même. On n'a rien compris, Begode, Essaye de nous faire des phrases avec des sujets-verbes compléments, prends ton temps Prends ton temps, en fais-nous une belle phrase. Là, j'ai rien compris. Du coup, suivant. Euh... Quand je vois ces vidéos en recommandation, je zappe. <rire> euh... Bonjour à tout le monde. Bonjour avec Jeff. T'es sûr que tu as jamais été millionnaire, Greg Greg le millionnaire. Ben non, c'était pas moi. Puis d'ailleurs, il n'était pas plus mieux Et en fait, euh, je t'avoue, j't euh, il n'était pas plus millionnaire que moi à la base. Hein. C'est un spectacle. Euh, il même pas millionnaire en euros, pour te dire. Pourtant, on en a beaucoup. Hein. <rire> Alors ça, ça c'est pas nous. Ça, c'est pas simple. Il a ce vidéo -tel. Il va revenir apparemment avec des vidéos de voyage prochainement. D'accord, donc là, on est revenu sur euh, godadi Ou Shugadadi. il est plus grand que sa mère. Tu... Carrément. Carrément. Un petit, mon bon petit géant, comme je l'appelle. <rire> tu es en concurrence avec la express Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non mais quand il dit que c'est lui le numéro 1 et tout, sur le coup du chinois, c'est non, c'est moi et tout. Moi je veux bien, hein, il fait ses trucs et tout, mais voilà. Après, euh, voilà, lui il était plus malin que moi, c'est-à-dire que lui dès le départ, il est tapé, il est pas parti directement dans la contrefaçon mais il est parti sur les Nike, les machins, les trucs. Et forcément, il a fait une audience de psychopathe en blanc les nike Est-ce que c'est du faux C'est pas du faux Machin et tout, voilà. Alors que bon, bah non, c'est bien que ça dépose puisque en théorie, c'est pas possible. Hein. Euh, connaissant bien la Chine et tout. Mais voilà, il a plein d'abonnés, mais c'est pas lui le, le numéro un des trucs chinois. Le spécialiste, c'est moi. C'est le deuxième spécialiste. Il voilà. faut que soit soient clair. <rire> pas du tout, non, mais après, voilà, il a pas mal de produits. Il a une grosse audience. Il a plein d'abonnés et tout. Donc je pense qu'il a, il a beaucoup plus de trucs euh, que j'arrive pas à voir. <rire> Pour ça que je regarde. Les vélos électriques, les trottinettes électriques, tout ça j'arrive pas à voir, puisque moi, moi, je suis en. Je, rappelle, je réside en Thaïlande, et que personne ne veut m'en envoyer, puisque la réglementation ici, elle est relou et que les marques veulent pas me les envoyer parce qu'ils savent qu'avec les douanes, ça passe pas. Et il y en a pas. Voilà. Même vidéo qu'il a des revendeurs apparemment ici, ils n'ont pas voulu m'en envoyer. Donc voilà, même sinon j'en aurais eu depuis longtemps. Hein. <rire> tout Trottinette, vélos, scooter, tout. Tout ça j'aurais eu. Mais voilà, le problème, c'est vraiment que je suis en Thaïlande et que euh, j'arrive pas à en avoir. On avait eu Fido, on on a une nouvelle marque, je sais plus comment elle s'appelle là qui ont fait des articles et tout. Pareil, dis ouais, on peut pas vous en envoyer, là, là, là, de... sinon on, en, on aurait déjà toute une armée là devant. Comme il euh, y a un youtubeur américain qui s'appelle The, The Ninja, je crois, ou The Ninja, The Ninja. Hop, Ninja, je crois, Ninja ou Ninja. Et lui, il fait que ça des tri, qui montent des motos électriques, il achète, il importe et tout. Il avait commencé avec une voiture qu'il avait acheté électrique, il avait aussi voiture de golf et tout, voilà. Et euh... Mais sinon, j'en aurais déjà, et euh, voilà. Et j'aurais plein d'abonnés, bien évidemment, mais voilà. Mais heureusement, j'ai choisi la vie que j'ai choisie. Et aujourd'hui, je suis. Euh... Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Non mais voilà, chacun son truc. Mais voilà, mais euh, pas du tout en concurrence. Chacun euh, sa cam. Il y a assez aujourd'hui de, de partenaires et de marques, mais il a des produits que j'arrive pas à voir. <rire> voilà. Simplement que je veux bien voir, j'arrive pas à voir. Voilà, parce qu'on veut pas me les envoyer, parce que voilà, cause des limitations. Tiens, tu pourrais demander de tester Bob, le lave-vaisselle miniature. Ton pote le testeur produit chinois l'a fait. <rire> oui, mais pareil, je crois qu'il a fait la friteuse sans huile et tout. Moi, j'ai pas fait. Voilà, encore une fois, euh, il y a des choses que je ne fais pas, euh, comme les, non, <rire> il y a des produits voilà, il fait, que je fais pas, et puis euh, voilà. Après, euh, encore une fois, non, c'est pareil. Je crois qu'on me l'a proposé aussi. J'ai eu aussi un laveur de piscine, un truc, euh, espèce de truc autonome pour laver les piscines et tout. Hein, déjà, j'ai pas de piscine. <rire> bon, après, voilà quoi. Pareil, j'ai eu un truc pour, euh, j'ai, j'ai plein, de... <rire> des fois des trucs un peu relous, des, des trucs pyrograveurs là, tu sais, des graveurs. C'est comme des imprimantes laser mais pour graver. Sur du bois et tout, je me pas envie. Le dernier imprimante, <rire> le dernier imprimante 3 que j'ai eu, vous, vous en rappelez, je n'ai pas, j'ai rien fait voilà. donc, euh, non, euh, tu peux plus ici, Japon, Ta live, euh, c'est de la plus haute importance, je trouve. <rire> c'est vrai, c'est vrai, je fais mes lives, mais là, moi aussi, non, mais mais après, c'est vrai qu'il y a, y a alors, pff, vraiment, je regardais même aussi TV Louis, c'est les croissants, les machins après, bah, c'est. C'est divertissant, mais alors après, peut-être quand tu habites en Europe, tu pas la même sensation. Mais après, quand tu habites en Asie, bon, bah, au bout d'un moment, les céréales, les bonnes, les croissants, les machins, oui, bah oui, après, ça, tout moi, je le Alors, on vit ça tout le temps. Autant quand j'étais en Chine, autant maintenant que je suis en Thaïlande, ou quand tu balades un peu, donc bah ça a un peu moins d'intérêt que peut-être quelqu'un qui est toujours en France bloqué là-bas. Et voilà, je justement Greg, et ma question n'est pas indiscrète que. Pense ton ex-femme du conflit russo-ukrainien. Approuve-t-elle l'action de Poutine et comment telle l'action? Car contre, on en pense, l'OTAN a trahi ses engagements envers la Russie. Donc, je comprends personnellement Poutine. Je me méfie de la propagande massive et des médias français et européens. Alors, euh, on n'a pas discuté de ça, avec ce sujet. On a juste parlé de ça un petit peu avec mon gamin, mais lui s'en fout parce que bah, il est bien content d'avoir d'être <rire> détenu en France hein, pour peu qu'il allait voir sa grand-mère en Russie euh, voilà quoi la Russie c'est sympa aller hein, en vacances mais euh, voilà c'est notre planète c'est quand tu arrives là-bas tout marqué en cyrillique et tout c'est voilà, assez dur là le problème ce qu'on peut voir c'est même si j'ai pas trop d'avis là-dessus parce qu'encore une fois je veux dire, on peut pas dire hey, les médias disent que de la merde pour le vaccin et là dans un conflit aussi important que ça et ben euh, n'avoir qu'un son de cloche et de dire bah là forcément ils disent la vérité donc il euh, y a une chose qui est assez intéressante, j'ai vu aujourd'hui, c'est la fermeture de McDonald's, mais c'est surtout le symbole, en fait, comme les Russes ont dit, l'ouverture. par Exemple nous quand on avait été à Moscou, on avait été au McDonald's de Moscou et tout, c'est très euh, sympa le McDonald's de Moscou, c'est vraiment toi, les Américains sur la place rouge, quoi, tu vois. Et, euh, et là, le fait qu'ils ferment et tout, on sent que toutes les marques ferment, euh, toutes les grandes marques, les marques européennes et tout vont partir, Ikea, McDonald's et tout, ils vont se retrouver enfermés un peu dans leur pays et tout. Et, euh, et c'était quand même pas trop la fête là-bas. Hein. Alors après, c'était bien parce que voilà, quand nous on allait dans les petits magasins, il y avait du Pepsi, euh, il y avait du Milka, il y avait des trucs un peu européens, c'est sympa. Mais là, euh, comme le pays est complètement fermé, refermé maintenant et, et que plus personne ne veut d'eux, ça va devenir un peu compliqué comme ça. Hein, euh... Après, malheureusement, euh... après, bon, je suis pas. Je suis assez apolitique en fait dans, dans, dans, dans le sang et tout. Mais il y avait un truc euh, que j'ai vu, je crois que c'est Mike Roland, qui a fait une vidéo là-dessus. Et c'était après la seule vidéo qui était intéressante où il disait. On est tous quand même dans un monde. L'Europe, la la liberté comme ça, où on est toujours en train un peu de se plaindre, où on est dominé par des élites, les Rothschild, les machins comme ça qui font la pluie et le beau temps. On nous a mis un virus là, avec du vaccin, du machin. Même là, en Thaïlande, là, il y a du rappel. les en machin. C'est bon. Hein Moi, j'ai eu mes deux doses. Je pas mal. tous les tous les trois mois. Là, ça y est, plus personne n'y croit. Ça intéresse plus personne. C'est fini. une Petite guerre maintenant, tu vois. Et euh... On est expliqué par les facebook les google les, euh, tu vois, on est, on est vraiment des, des machines euh, des machines à cash et tout et c'est vrai que bah, quelque part la russie elle est un peu en dehors de ça n'est pas de facebook pas de twitter euh, elle dépend pas du fait de capitalisme euh, de l'europe où tout le monde a envie de rentrer dans l'europe et surtout on a envie de bah, travailler un peu pour les puissants et je trouvais ça la, la remarque assez intéressante en disant bah, c'est peut-être eux aussi qui euh, le fait de retourner alors euh, aux bases comme ça à leur agriculture à leur économie plutôt qu'absolument vouloir des McDonald's, d'acheter de des Apple, des, les derniers, euh, les machins, des Ikea et des H&M, et de, toujours de consommer, de consommer de plus en plus. C'est pas non plus euh, le côté euh, je suis européen, euh, on porte tous consommer comme des porcs et gaspiller et, euh, et dépenser tout notre argent pour acheter un nouveau Samsung ou un nouveau machin et tout ça avec Google, Facebook et tous sont nos amis et tout. C'est peut-être pas non plus, tu vois, on va peut-être pas dans le meilleur. Euh, tu vois, il, y avait des, il y avait une réflexion à faire là-dessus qui était assez intéressante en disant, on n'est pas dans la bonne voie non plus, tu vois. je ne peux pas dire qu'ils ont raison loin de là, mais on n'est pas dans, trop dans la bonne voie où il faudrait qu'on arrête un peu de consommer, de surconsommer et un peu de défendre des GAFA. On a fait la dernière vidéo en disant, peut-on se passer de Google C'est juste impossible je veux dire, tu, tu me coupes YouTube, je suis foutu, quoi. Ma vie, elle est nulle, j'ai même pas de télé. Je n'ai que Internet, toi. je que YouTube, Amazon. Enfin, Amazon, c'est un peu bidon. Je suis désolé, mais la chaîne Amazon, c'est un peu moi. Et Netflix, c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous là dans la consommation, d'acheter, consommer, euh, d'avoir envie de trucs et tout. Et euh, on n'est pas non plus dans la, dans la voie parfaite non plus. toi euh, cette Europe incroyable qu'on nous vend, euh, de consommer, de surconsommer et de se faire vacciner, euh, tu c'est pas non plus... Euh... Retourne au terroir. Je vais me faire un jardin. D'ailleurs, ça fera partie de mon prochain. Euh, euh, je vais me faire un jardin. Voilà. Je vais faire des carottes voilà, pour me les foutre dans, le, dans, dans la salade, bien évidemment. Euh, tu as changé les piles de la balance à chit. Je l'ai jeté la balance à shit. Elle était complètement cramée. J'ai pris la balance à chit et elle était complètement jaunâtre et tout, toute pourrie tout. Pourri tout. J'ai mis à la poubelle. J'en racheterai une autre. Euh rien compris. C'est des vidéos Rien compris. <rire> euh, comme diraient le, euh, les trucs chinois, c'est moi. Enfin, c'est toi. Enfin, tu as compris. <rire> c'est moi. Et moi et moi. Et c'est 100 millions de chinois. Euh, je continue de penser que tu devrais te lancer dans les friteuses. <rire> je peut-être. Peut-être qu'un jour. Elle devait hein, au début me l'envoyer tout. Puis j'ai dit non. Euh, je voyais pas trop faire comme ça. En fait j'aime bien que les reviews sont faciles à faire, tu vois. Maintenant, il y a une mécanique comme ça. Les aspirateurs, j'ai ma mécanique, là, je voyais pas trop comme ça, j'étais des patates, trucs. Alors est-ce que je pouvais mettre des patates surgelées dedans et le, La flemme ultime. j'y attends on a, on a des serreux reconnectés, des aspirateurs, ce qu'on sait hein. faire enfin, des patates et tout, c'est nul. Hein un euh, Poutine risque de nous servir en support. C'est rigolo parce Je y en a qui parlait qu'ils ils vont arrêter le Poutine et la fin il y a un qui fait la blague et tout ils ont dit dans les parcs d'attractions ils vont être obligés de renommer les euh, ils vont être obligés de re renommer les, euh, les montagnes russes. C'est rigolo parce que après, en fait je cherchais tiens ce sera peut-être le petit jeu tiens pour avant avant de faire le, la tombola. Quels sont tous les, euh, les mots qui sont associés à la russe Alors moi j'ai trouvé bah, euh, le Poutine pour vous, mais j'ai jamais goûté. Mais enfin, il y a les montagnes russes, il y a la roulette russe avec le pistolet, tu, sais, tu mets une balle comme ça. Il y a les poupées russes, voilà. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça Alors, on pourrait jouer un petit peu à ça avec toutes ces choses-là qu'il va falloir renommer. <rire> euh, par contre, la Russie peut bloquer Kaspersky vu que c'est russe. Déjà, ok, oui, c'est ça. Ben, moi, j'écoute. Alors, moi, j'ai Kaspersky, moi, je suis en Thaïlande. Moi, Thaïlande, c'est la Suisse. Je suis neutre. Je peux continuer à l'utiliser. Pas de souci J'utilise euh... la D'accord. Moi, c'est la Saint-Landes et euh... Fred Lume et Fred Lume et Papyrus. Oui, c'est ça. Oui, et Papyrus et la mamie russe. Alors, comment on voit là-bas la, la babouchka <rire> La mamouchka et la mamouchka. Le papyrus. J'y je, j'avais je, je, je je, je, pensé à celle-là aussi, le papyrus. Les égyptiens, comment on aurait fait les égyptiens Dans le papyrus. Euh, Est-ce que vous en avez d'autres comme ça Comme ça, on peut essayer de jouer tous ensemble à... Euh, tous les mots qu'on est. Mais la roulette russe, imagine comment faire Le La roulette aléatoire. Alors, attends, je il faut, faut bien qu'on fasse le, le giveaway. Giveaway setting. Euh... Euh... Ok. Je note ça. Tac. Voilà. Parce qu'il fallait que je mette le, le mot de casse. Euh... Fini, la crème franco-russe. Connais... Ah, je ne connais pas la crème franco-russe. <rire> C'est un peu... Euh... C'est un peu euh... l'histoire de ma vie. C'est mon fils. Mon fils est un peu... Euh... <rire> était un peu euh, le résultat d'une crème euh, franco-russe. Bon, cette blague sera coupée au montage. Euh, attention les règles. Ah. Alors, les règles du giveaway du mercredi Participer au live et me follow. Voilà donc là ça c'est facile. Encore une fois, si tu gagnes une deuxième fois, alors, hein, participer au live, hein, c'est gratuit, ça peut rapporter un cadeau. Laisser un commentaire pendant le live, on te dira quand. Donc là je vous dirai quand ça va commencer. Si tu gagnes et que j'ai déjà plusieurs lots, alors tu pourras choisir ton lot, l'offrir à quelqu'un ou le remettre en jeu. Alors aujourd'hui, il y a juste un bon d'achat ou euh, une batterie externe des guerres. Euh, tu ne peux gagner qu'une seule fois. C'est-à-dire une fois que tu auras gagné un mercredi, tu pourras plus, tu pourras rejouer, mais tu pourras pas gagner une deuxième fois. Euh, si tu gagnes une deuxième fois, bah, tu peux le remettre en jeu ou tu peux l'offrir à quelqu'un du chat. T'as pitié de quelqu'un dans le chat ou tu as un ami, un copain ou un double compte et tu dis je l'offre à lui. Il n'a aucun intérêt dans le cas du double compte, mais bon voilà voilà. Euh, voilà, les lots vous seront envoyés directement par nos partenaires. Encore une fois, ça c'était été plutôt facile. Voilà, bon. Si on se faisait le petit giveaway pour finir pendant le tac, ah, ah, putain. il est bien, hein il est pas mal. Hein bon, le code du jour, ça sera ah, non, Je crois qu'ils vont vous le mettre c'est point d'exclamation by GLG en majuscule. Voilà, donc là vous aurez cinq minutes en théorie pour le faire lance le giveaway. En théorie, il devrait se passer des trucs. Let's giveaway. <rire> give Alors, Streamlab, un tombola, demande à un à Manon, le commenter, ok. Oula, ça a été vite. Alors le mot, hop, je mets by GLG en majuscule. C'est ça. Donc là, normalement, vous devriez. <rire> complètement planté. Pourquoi ça n'a pas marché je rafraîchis, tout planté. Alors, soutenons l'Ukraine. Alors, vous, je sais pas, mais moi, j'ai donné. Voilà, c'est pas pour. Euh, au début, je voulais faire un truc Instagram et tout. Mais moi, ça m'énerve, toi, tous ces, euh... tous ces, euh, de se vouloir absolument se mettre en avant. J'ai avec euh, Revolut, je crois, Révolute, donnait la possibilité de de faire un don. Je sais quand j'ai 20 20 balles, je crois. Je mets 20 balles à Truc, euh, voilà. Je ne sais pas combien, je ne sais plus à qui, mais j'ai donné. <rire> C'est le plus important. Euh, voilà, sur Revolut, il y avait une solution. Par contre, le, il est complètement planté euh, le dossier là. Courmi, comment on fait Ça a tout planté cette histoire. Giveaway. Voilà, ça y est, on est bien. Donc là, on a les gagnants. Vous mettez. Change la commande. Non, elle est bien. Bye GLG. Bon, exclamation, by GLG. Nana. Ah merde. Ah oui, t'as fait un... Ah oui, as fait une connerie alors Ah Merde <rire> Bon, ok, je viens de comprendre. On a tout on orniqué. Euh. Cancel. Ok, je viens de comprendre. La commande était pas bonne. Ok. Oui, parce que tu as déjà mis Bay GG. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, by GLG, euh, notre modérateur de la mort qui tue, a mis euh, point d'exclamation by GG en commande pour faire un truc et ça a foutu le bordel. Donc on refait ça comme ça. Euh, giveaway setting. Bye euh... Alors je mets numéro 1 chinois. C'est bon, vous avez noté là Numéro 1 chinois. Là c'est bon là, tu vas pas me la prendre. Save. C'est pour ça que ça a tout planté. <rire> Allez, on la refait, il faut rejouer. Je mets le, le code ici. Tac C'est bon. Alors maintenant, il faut que vous remettiez le code numéro un chinois, ok Vous avez juste à copier. Hein. Vous mettez pas l'exclamation numéro un chinois. Non, pas bah, numéro 1 chinois. Ça marche pas c'était bien, c'était bien, bien tenté, ça fait plaisir, mais ça marche pas. J'ai l'impression d'avoir fait trop compliqué. Les mecs n'y arrivent pas. Les mecs n'y arrivent pas, ils ne savent pas comment ça marche. Numéro 1 chinois, allez, c'est parfait. Euh... La maison du petit déjeuner, ça marche pas non plus. Il y a trois participants. C'est avec trois participants. Ok, ça y est, c'est parti. Ok, c'est bon. Ils y arrivent. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je vous l'ai dit, moi. Bon, je regarde. Est-ce que Didi, ils ont mis une émission, une vidéo Sam Schaeffer, il fait un live tous les soirs. Hein, pas mal. Euh, aimez votre story. Ah, il y a euh, ah, Didi. Il bon, y a une vidéo. Y a, je sais plus comment ça, euh, la meuf qui faisait le. Vous rappelez le, le, le le purificateur d'air Voilà. En fait, le purificateur d'air la meuf elle est tellement motivée et en fait je crois que tellement personne a voulu faire leur truc quoi elle m'a dit oui on voudrait euh, utiliser Alors ils ont, ils ont débloqué un budget pour faire de la, la publicité google ad d'accord et ils veulent utiliser ma vidéo pour euh, toi comme ça rien pour le, le purificateur d'air et tout donc elle me dit, oui, on peut utiliser votre vidéo, euh, truc. J'ai bah oui, bah si, il fait péter. Donc en fait, ils font, un... toute leur, leur campagne marketing, en fait, elle est faite grâce à ma vidéo. Voilà. Ils utilisent ma vidéo pour, euh, pour promouvoir leur truc. Ok. Ça marche pas terrible, cette histoire. Pourquoi j'ai pas les gagnants, là Alors... Alors, attention, on rafraîchit. Giveaway. marche pas terrible, hein Ok, giveaway. Ok, j'ai que 4 participants. Pourquoi ça n'a pas marché pour moi J'ai peut-être mis trop tôt. Ok, ça c'est bon. Donc, vous copiez dans le chat. <rire> j mis, j je pense que j'ai mis un, un truc trop compliqué. Les gens n'y arrivent pas, les gens ne comprennent pas. Euh... T'as mis que pour les subs. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis nul Ok, on recommence. <rire> c'est vrai, fais voir. Attends, édite. Euh... Ah, ok. Mais c'est pas ça Ah oui, subscriber. Subscriber et modérateur. Faut mettre everyone. Ok. Putain, je me suis encore trompé. Bon, on change le mot de passe. <rire> Le mec, ils vont jamais y arriver. Bon, allez, on met un truc tout simple. Euh... Allez, Greg le Geek. C'est bon, ça, euh, Shadow Mais everyone, Greg le Geek. C'est un basique. Greg le Geek. Allez, on recommence. Save. Ok, donc là, je suis désolé, c'est de ma faute. Qui voulait non. c'est pas gagné, hein, je te le dis. Allez, vous pouvez recommencer, vous copiez Greg Le Geek avec un G majuscule, et là, ça va là, ça va marcher. Je jure. Ah, vous l'aurez mérité, hein, je te le dis, moi. Bah, ça marche mieux, là. Hein. Là, ça marche mieux, hein, je te le dis, moi. 17. Alors, c'est étonnant, c'est que la dernière fois, en fait, vous étiez. Pas mal je crois 17-20, et on n'a pas eu autant de participants. Alors je me demande si est-ce qu'on aura 17 participants aujourd'hui ou est-ce qu'on a du timide? Euh, ok, donc Sébastien, ok, ça c'est bon. Ok bon, bah c'est bien comme ça. Après, euh, je vais arrêter l'enregistrement. La vidéo, je plaudrai demain. Son, de elle sera en ligne euh, mercredi prochain. Et puis voilà. Ah oui, on se retrouve mardi, mardi euh, 20h chinois. 20h Chine, ça fait 7h Thaïlande. Voilà, mardi prochain, on se fera le live. Euh... Vous pensez quoi le live Plutôt Twitch ou plutôt euh, GLG vidéo Moi, je serais bien avis de faire que GLG vidéo, pas faire Twitch. Que GLG vidéo, comme ça, on fait que les smartphones. Voilà, On fait juste le lancement. Euh... Comme ça, je prépare un truc, je planifie la vidéo. Euh... Vivons ensemble le lancement des Xiaomi 12. Voilà, ça sera trop bien. Twitch. Ouais, moi aussi, mais j'aurais peut-être plus de monde sur YouTube, tu vois. Euh, L'intérêt, ça serait un peu qui y a un peu de monde, tu vois. Euh, et puis, quitte à faire euh, Twitch et YouTube. Ou que YouTube. pas que Twitch. Ah, hein, mais demain, là, plus sur YouTube. Ça, il y aura un peu de monde et ça euh, pourra peut-être racoler un peu plus euh, de racolage. Twitch. Des fois que je pose le casque... Des fois je pose le casque et je rate <rire> je vous rappelle si vous voulez participer à ton tombola, un bon d'achat amazon ou une batterie béguer pour les viewers utiliser participer il faut mettre euh, et des pouces et des com oui c'est ça oui bah oui en plus l'intérêt de du live youtube c'est super chat pouce youtube comme live et puis il y peut-être un peu plus d'audience de euh, comme c'est juste un lancement ah non c'est un lancement europe donc il pourrait y avoir une vidéo euh, en anglais, tout faut voir, faut voir le lien qui vont nous tomber euh, Xiaomi hein, pour essayer de trouver un truc sympa. Mais, mais voilà, essayer de voir. Le premier qui trouve le flux, qui me l'envoie sur, euh, qui me l'envoie euh, sur euh, où il veut, Instagram ou euh, Line. Et puis comme ça, on fera le live mardi soir à 20h. Euh, donc 20h pour euh, la Chine, ça fait 19h pour nous, ça fait 13h pour vous. Putain, l'horaire casse rangé personne. <rire> ni moi, ni vous euh, juste les chinois quelle heure en France 13h je viens de le dire elle euh, est des coms quelle heure en France 13h 13h heures. 13 heures, ça ferait euh, 19h en Thaïlande, 20 heures en Chine On devrait mal. et encore en espérant que ce soit pas euh, Beijing machin parce que je crois que Beijing il y a encore une heure de plus ça 12 heures. c'est nul je serai là <rire> il sera là, il n'y a, a pas beaucoup de participants. Vous êtes que 11 à avoir participé. Alors, du pour dire, bah, rappelez-vous, rappelez-vous, les, les dernières conférences de Xiaomi, c'était chiant à mourir, c'était rien et tout. Enfin, c'était long. En plus, là, ils vont nous présenter les mêmes téléphones que qu'on a déjà vu en Chine et tout avec des prix stratosphériques, quoi. Donc, euh, à voir et à revoir en modération. Mais écoute, vous êtes que 11 à participer, donc vous avez une chance sur 11 de gagner un truc, voilà. Donc dites-vous que tous les mercredis, vous ne pouvez gagner qu'une seule fois, hein. tous les mercredis vous pourrez gagner un truc. Bon, sauf si c'est Fred le, ça pas... si c'est Fred le, U, mais il peut pas gagner lui. <rire> J'ai décidé, je viens de changer la règle. J'ai dit tout ne peux pas gagner. <rire> non, là vous, tout le monde peut gagner encore une fois, mais encore une fois vous ne pouvez gagner qu'une seule fois. Ça veut dire que bah, la fois suivante, et eh ben euh, ça sera un autre. Comme ça vous êtes si vous êtes que 11 à jouer, et eh ben sachez que vous êtes là pendant 11 mercredis et bien vous êtes sûr d'en partir quelque chose et ce qui serait pas mal, c'est euh... ah oui. Si vous voulez pas, vous pouvez remettre en jeu ou l'offrir à quelqu'un, voilà. espérant qu'ils le veulent. Parce que peut-être que la semaine prochaine, il y aura la tronc smart bang hein, à gagner, ce qui est pas mal aussi. Enfin bon, on n'attendait pas non plus. Euh, voilà, euh... tout le monde sauf moi. Non, tu peux gagner. On a dit tous les mercredis. C'est une nouvelle règle du jeu. Parce on avait dit les dimanches et tout. Non, non. là, c'est tous les mercredis. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde gagne. C'est à dire que si vous n'êtes que 11. <rire> Si vous êtes que 11 à, à participer, ce serait que les 11 puissent gagner. Voilà, 11 mercredis d'affilée. Vous êtes les plus fidèles, vous êtes là à chaque fois. Moi, je dis que vous méritez. Bon, fait le tirage ou pas Timer, tana, ok. Bon, le gagnant. Je rappelle au gagnant, puisque tu es notre premier gagnant du, euh, du mercredi. Tu me mets un commentaire en disant « Je... Tu as droit en soit un bon d'achat Amazon ou euh, une batterie externe vegaire avec le, le plug machin et tout. Ou tu le remets en jeu, puisque tu n'en veux pas. Ou tu l'offres à quelqu'un. Le mieux serait que tu l'offres à quelqu'un, parce que tu remets en jour pour cinq minutes et ça fait un peu tard pour moi. Voilà. Donc, soit tu gardes, tu me dis lequel, le bon d'achat Amazon ou la batterie externe. Soit tu l'offres à quelqu'un. Voilà, dans le chat, euh, celui qui te fait plaisir. Euh... Vous ne pouvez plus... À... Yo papa. <rire> Au final, Greg, qu'as-tu décidé de supprimer comme émission et qu'as-tu décidé de lancer, enfin, de nouveaux abonnés et surtout d'augmenter les gains financiers de tes chaîne YouTube et eh ben écoute, j'ai décidé d'arrêter tout, avant de décider de j'ai décidé d'arrêter quasiment presque tout, de rien lancer et de rester sur mes acquis et de vivre un peu. Ça veut dire que GLG Review, on fait de la review. Normalement, je dis, il m'en faut six par mois pour que je puisse euh, payer tout le monde, voilà. payer moi, me sortir un salaire, tout petit salaire, mais bon, en même temps, j'ai pas besoin de beaucoup, payer le monteur, euh, payer Nico, et euh, payer euh, mes nouvelles charges, euh, voilà, société, machin, euh, de la merde, <rire> putain, c'est nul, c'est mieux à Hong Kong, hein. je te le dis, moi. il y a beaucoup moins de choses à déclarer, bon. Ça fait un choix. Il m'en faut au moins 6 par mois pour pouvoir payer tout le monde et être heureux. Bon, vous avez vu, 6, 7, 8, on a un bon petit rythme, c'est pas mal. Après, euh, est-ce que j'ai envie de faire plus et de travailler plus euh, Travailler plus pour gagner plus, comme dirait le président, j'avais envie, mais euh, malheureusement, le, la rentabilité est pas effective. Donc pour l'instant, tout ce qui est GLG vidéo, c'est en stand-by. Je ne fais que le live le mercredi et je mets en replay euh, ce live-là. Je le rediffuse. Euh, le mercredi suivant sur GLG vidéo, et en attendant, je ne fais que ça. Peut-être que je vais reprendre un peu WTS sous un nouveau format complètement bidon pour essayer quelque chose et le faire évoluer au fil des kilomètres. Mais pour l'instant, c'est GLG Review et un live le mercredi, rediffusé sur GLG vidéo. C'est tout. Euh, JT Geek, un article par jour, code promo un peu là. là. Le geek.tv, pareil, bah, pareil, ça on prend pas, on prend pas en rêve et tout. Euh, voilà, donc euh, j'ai un peu laissé tomber. Je remets que mes vidéos, euh, je fais le minimum syndical. <rire> et au moins je profite de la vie euh, et je vais me faire mon petit jardin. Et ma petite jardinière. Bon, euh, sélectionnons le gagnant, un petit peu. Mikado, bravo. Bon, le gagnant, c'est donc Mikado. Mikado. Donc Mikado. Trois solutions maintenant. Tu m'écris, tu me dis oui, je veux le chèque cadeau. Oui je veux la batterie externe ou euh, je ne veux rien et j'offre à euh, Shadow <rire> non à qui tu veux après, euh, et après c'est Shadow qui choisit soit le bon d'achat soit la batterie externe c'est la, la cadeau c'est mieux que la mimolette euh, voilà donc tu, tu me dis ça en commentaire et ensuite en fonction de ce que tu as décidé tu me chuchotes ici voilà. En on va attendre ma réponse de Mikado Cadeau, que veux-tu? Que veux-tu? Bon d'achat, achat, batterie ou oh, offrir à comme c'est pas des lunettes. Je prends bien la batterie, s'il vous plaît. Ok, donc tu cliques sur mon nom ici, tu chuchotes, tu m'envoies nom et non adresse. Et numéro de téléphone, voilà, pour tous ceux de la dernière fois qui m'ont pas envoyé non et non adresse et numéro de téléphone, puisqu'il faut le mettre pour le transporteur. Tu chuchotes et tu m'envoies ça, euh, voilà. Et après, euh, je pense que ça va être bon d'écrire. Elle doit être sortie la batterie euh, Weber là, depuis le temps. Tu m'envoies tout ça en chuchotement. Et puis euh, moi, je enverrai, je pense, j'écrirai avec guerre demain pour leur dire qu'on a déjà trois gagnants. Au niveau des batteries, et qu'ils envoient un petit peu les cadeaux euh, à qui de droit. Euh, je la voulais. Mais Shadow, il te reste encore deux chances. Alors on a offert cinq, cocottes. J'en ai, on en est à la troisième de batterie externe. Et puis bon, on est gageons que... de toi à moi, Shadow. Comme ce jeu est incroyable, un, hein, t'es sûr de gagner. Deux, la semaine prochaine, on aura le bon d'achat, toujours. On aura la batterie, mais peut-être qu'on aura le... une enceinte Tron Smart. Peut-être même qu'on aura peut-être une clé euh, faux DDIG. Peut-être même qu'on aura euh, une console rétro-gaming. Si la meuf, euh, ouin ouin, elle est d'accord. Peut-être même on aura une serrure connectée. Donc, euh, le gagnant choisira autre chose. Donc, tu as un peu de temps pour gagner. Sache que tu gagneras à tous les coups. À tous les coups, tu gagnes... Ah, un mercredi, tu gagneras. Comme tu es là tous les mercredis, tu es sûr de gagner un jour. Après, euh, voilà, quand c'est le jeu, un pauvre Lucette. Je trouve que ce concept, il est bien, parce que tu es sûr de gagner. Voilà, si tu es là pendant. Vous êtes 11 avoir participé, tu es là pendant 11 mercredis. En tant temps, que es modérateur. et ben euh, tu es sûr que de gagner. Bon, après, je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Mais bon, après, le but, voilà, c'est de lancer un peu la machine. Euh, tu veux le numéro de carte bleue Oui, et la date d'expiration et le petit code à l'arrière qu'il faut donner à personne. <rire> N'oublie pas euh, ton QR code <rire> et une copie de ton passeport et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une <rire> déclaration d'impôts. <rire> non, mais non, vous avez compris. Quand vous faites une commande sur Internet, ils vous demandent toujours votre numéro de téléphone pour le transporteur. Bien évidemment, mauvaise langue que vous êtes. Oh, je vous jure. Non, mais c'est facile. D'ailleurs, en parlant de facile. Je tenais à, à mettre les choses au clair au sujet de ces cadeaux. et pas moi qui envoie les cadeaux, c'est les partenaires. Les partenaires sont plus ou moins relous au niveau de l'expédition. Soit ils vous envoient le produit directement, soit ils vous demandent de faire une commande AliExpress que vous ne payez pas, comme ça elle reste en attente. Ils vous la mettent à 1€, euro, vous la payez. Et la dernière fois, je crois que c'est la caméra IMU avec Goldorak, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé, il a fait une commande. Ensuite, bah, c'est tombé le jour de l'an chinois, donc la meuf, elle n'a pas changé le prix. Et après, je lui, il me dit non, toujours pas, j'ai refait une commande, et il a galéré un peu, il a abandonné. <rire> il a abandonné, mais voilà, c'est faisable. Mais bon, encore une fois, c'est euh, juste faire une commande, ne pas la payer, aller en attente, ou mettre un numéro bidon, euh, à la commande est en attente. Moi, c'est ce que je fais. Je mets ma carte bleue, je mets la mauvaise année. Comme ça il me fait un erreur, la commande est en attente, je dis euh, on envoie au partenaire, il met la commande à 1€, je la repaye, je mets mon numéro de carte bleue et puis là j'ai une commande qui se fait à 1€. Mmh. Par exemple. Je crois que c'est pas Cepac, le WP18. Presque tous les partenaires font comme ça, donc j'ai un peu l'habitude. Et la photo de ton euh, ton chien Pas du tout. Non, non, ça m'intéresse pas. En parlant de QR code, euh, j'en attends un. Ici, d'accord. Ça se sent que c'est un... Ah, ça sent que c'est toi. Bon ben bah voilà. Bon ben bah je pense que ainsi se termine ce live du mercredi. Euh, on félicite encore une fois Mikado pour le giveaway. Je vous rappelle, il y aura encore un gagnant mercredi prochain, ça ne sera pas Mikado. <rire> Ou si ça sera Mikado, il devra offrir la bat offrir son, son lot à quelqu'un d'autre. Donc c'est le bon moyen de vous dire Mikado, t'es le plus beau, le plus gentil. Oh, si votre ravage se rapporte à votre plumage, vous êtes le plus beau. Et euh, Mikado, par exemple. <rire> Bah, comme ça, s'il gagne la semaine prochaine, peut-être qu'il vous l'offrira. On ne sait pas. Voilà. Bon, euh, pas de deuxième gagnant, non non, c'est un gagnant, pas mercredi, mon coco. Non, non, non, un seul, non, non. non. J'ai deux lots, et c'est le gars marqué dans les conditions générales. Hein. Ouais, ouais. il n'y aura qu'un seul gagnant, et il choisit le cadeau. Voilà. Et la semaine prochaine, il y a encore, encore une fois. Et comme ça, je les garde. Si, après, j'en ai 5, 6 à vous offrir, on en fera plusieurs. Mais pour l'instant, j'ai juste un bon d'achat et une batterie. Donc, ça laisse un peu le choix, et comme ça, ça me laisse pour reporter la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, je suis sûr que j'ai toujours un bon d'achat. Une batterie et peut-être un truc supplémentaire j'attends que c'est trop smart si elle me répond ou pas ou, ou d'autres marques etc etc euh... ouais la petite faiblesse qui vous perdra oh. trop point d'info Au chuchoter à Greg. oui c'est ça n'oublie pas Micado tu chuchotes tu cliques sur mon pseudo tu mets chuchoter tu m'envoies euh, nom prénom adresse numéro de téléphone et comme ça je mets ça dans mon fichier demain j'écrirai à à Weber, écrira à Weber, avec guerre. Écrira demain en disant qu'on a trois gagnants, qu'elle envoie les batteries aux gagnants, on aura des tracking, tout ça, tout ça, ça, ça. Bon, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Pour moi, il est 23h13, donc l'heure de, de se reposer un peu. Je vais aller regarder DDE, là, tranquille. Je vous remercie de passer voir, me voir, ça me fait plaisir. Je à tous une bonne journée. Prochain live, mardi on verra le premier qui a le, le lien du live. Il me l'envoie mardi. On se retrouvera en live pour euh, les nouveaux produits Xiaomi 12. Et ensuite, on se retrouvera évidemment le mercredi sur Twitch pour euh, un petit live comme ça. On essaiera de trouver un petit sujet sympathique. Merci à tous de passer me voir. Ça me fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Merci de votre fidélité. À mercredi prochain. Bye. Oui, je sais, je peux que mon micro. Et alors, tu vas faire quoi